1er juin 2015, ce sont mes derniers instants à vivre, le médecin a été clair ce matin, il me reste une semaine tout au plus, ça me semble important de m'enregistrer, car je ne comprends pas, mes organes sont en train de me lâcher, ça c'est un fait, mais ce que je comprends pas c'est pourquoi, de tous les médecins, de tous ces soi-disant spécialistes que j'ai consultés aux quatre coins de la ville, on a été foutu de trouver la cause. Désolé monsieur Berthaud. vous êtes un cas rare. Peut-être une maladie orpheline. Putain. Et bien sûr, sans cause, pas moyen de traiter les symptômes. Mes analyses sont en chute libre depuis le début du mois dernier. J'ai choisi de passer mes derniers instants chez moi plutôt que dans une chambre d'hôpital. Je ne suis même plus sûr que ce soit une bonne chose. Je vais mourir seul. 2 juin 2015. Je me sens tellement faible. J'ai envie de rien. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la mort. Faut dire aussi que ça motive pas. Une semaine, putain. S'il m'avait dit un mois, j'aurais vendu l'appart, mes biens et tout claqué dans toutes les choses futiles qu'on se refuse car mieux vous garder ses sous pour plus tard. Pour la retraite ou un pépé en cours de route. Ah, si j'avais su. J'aurais fait ça différemment, c'est sûr. Je revois toutes ces choses que j'ai refusé d'acheter, de faire. Cette fille à qui je plaisais, à qui j'ai refusé un verre sous prétexte qu'elle n'était pas assez bien pour moi. Elle serait peut-être là avec moi, à l'heure qu'il est. M'offrant un bon moment avant que je passe dans ma gauche. Mais non, je suis seul dans mon appart. Seul à me de cet enregistreur. Qui sait qui le trouvera Qui sait même quand on me trouvera. Sûrement que l'odeur de mon corps en putréfaction ira chatouiller les narines de mon voisin de palier S'il n'est pas trop défoncé pour réaliser Des trucs bizarres sont en train de pousser sur mon corps On dirait des croûtes Mais c'est pas du sang Ça ressemble à de la terre J'ai essayé d'appeler l'hôpital pour leur en parler Le médecin avait l'air distant Il m'a dit qu'il me recontacterait plus tard Mais ça fait déjà 5 heures. J'appellerai demain de toute façon, ça changera rien pour moi, mais c'est peut-être à comprendre si un autre cas se présente. Même si dans le fond, j'en ai rien à foutre. C'est le seul contact humain qu'il me reste. 3 juin 2015. C'est dégueulasse. J'ai ces espèces de croûtes de terre un peu partout sur moi. J'ai rappelé l'hôpital ce matin. On me dit que la ligne n'est pas attribuée. Ils ont sûrement un souci. Il y a un orage monstrueux dehors et je vois que quelques habitations sont privées de courant. Ma fin de vie sera vraiment pathétique. Plus aucun de mes contacts ne fonctionne. Ma télévision ne marche plus non plus. J'ai cette putain de neige sur toutes les chaînes. Et le comble du comble, je ne trouve plus les clés de chemin. C'est comme si j'étais condamné à passer les dernières heures de ma vie seul comme un con. Quelle fin de vie pitoyable. Et cet orage qui gronde dehors. Je commence à m'angoisser. 4 juin 2015. Je commence à étouffer chez moi. Je n'ai plus aucun contact avec l'extérieur, plus rien. On m'avait dit qu'un infirmier passerait dans la semaine, mais toujours rien. Mon téléphone, ma télé, même la radio. Rien ne marche. J'ai ouvert toutes les fenêtres dans l'espoir de voir du monde. Je suis au 12 e et dernier étage. Alors les quelques personnes que j'aperçois ressemblent plus à des fourmis qu'à des humains. Il fait froid, mais c'est tout ce qui me permet de me sentir encore vivant. Je ne peux plus bouger mon bras gauche. Il ne forme plus qu'un amas de croûtes terreuses. Ça se propage extrêmement vite. Les croûtes sur mon cou et sur ma poitrine commencent à m'empêcher de respirer. Ça me comprime. Je commence à paniquer. Les lumières de chez moi se sont éteintes. Je vois un peu grâce aux lumières de la ville et aux éclairs. Je ne me sens plus à l'abri chez moi. Quand est-ce qu'il va se décider à passer ce putain d'infirmière Je crois que j'ai fait une connerie en voulant rester chez moi. Je veux pas mourir seul. J'ai peur. 5 juin 2015. Je crois que je deviens fou. Il n'y a plus aucune lumière chez moi. Mais je vois des lumières rouges qui clignotent un peu partout, je ne vois rien. Pourtant, je viens d'en voir une sur l'étagère. Mais quand j'y suis allé, il n'y avait plus rien. Je deviens parano, je crois. Non. Je ne suis pas fou. Il y a un truc qui cloche. En me penchant à la fenêtre, j'ai vu de la lumière chez les voisins. Et j'entends la télé chez le voisin d'à côté. Je suis la seule habitation sans électricité. C'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Et ces lumières qui n'arrêtent pas. C'est quoi, putain Je dois sortir de là. Rien à faire. La porte ne bouge pas d'un poil. Et personne ne m'entend gueuler. Bon, faut que j'arrête de paniquer. Allez. Je suis condamné à crever seul chez moi. C'est tout. Y a pas mort d'homme. <rire> si y a mort d'homme. <rire> je deviens fou, putain. Je suis là, m'enregistrer dans le noir. Ce corps ne ressemble plus à rien. J'ai les oreilles qui ciblent depuis une heure. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Et ces lumières... Arrêtez Je crois qu'on me filme. Je ne vois que ça. Ce sont des caméras. L'infirmier qui m'a ramené chez moi la première fois a dû les poser sans que je m'en aperçoive. Je me suis approché devant une de ces lumières... Elle s'est arrêtée quand je me suis approché, bien sûr. Mais c'est pas grave. j'aurais leur ai dit que je savais qu'il me voyait, que c'était pas bien ce qu'il faisait. J'ai tout retourné chez moi. Partout où il y avait des lumières, j'ai tout retourné. Je suis plus malin que. Mes cheveux tombent par poignées. Mais danse des choses aussi. Je suis en train de pourrir. Je sais même plus si je suis encore en vie. J'entends plus la télé chez le voisin. En fait, je crois que j'entends plus rien. Je suis sourd. Il y a encore des lumières. Elles sont fixes maintenant. Ça vient des murs on dirait. C'est dans les murs. Plus de force. J'arrive pas à les casser. 6 juin 2015. Je vois de moins en moins. Vers la vue maintenant. Je vois plus que ces lumières. Ils ont gagné. J'arrête de lutter.